Eh bien bonjour à tous, on va faire la récolte des graines de salade. Comme vous pouvez le voir, c'est ces petits stades plumeaux là. Vous voyez les graines là, ça fait un peu comme des petits lit. Et c'est là qu'elles sont à peu près sèches. Vous pouvez faire une belle récolte. Là, c'est ici, c'est des feuilles de chêne. Vous Voyez, il y, y a de quoi faire. Celle-là, je vais les enlever. Il y a quand même du monde. vous voyez, il y a des fleurs là qui sont pas encore mûres. Elles sont pas. ça n'a pas l'air de marcher en vue vue comme ça ce qui est embêtant c'est qu'elles sont pas toutes mûres en même temps c'est toutes celles là qui sont ouvertes là sur une vue de dessus comme ça là celle là est mûre là tant pis pour elle je les ramasserai pas il faut que je laisse de la place pour les tomates il y a de quoi faire. Là, c'est environ deux, deux pieds. Il y a de quoi faire à pas mal de paquets de graines. Ça, c'est tout simple. Il suffit de prendre à la main, mettre un récipient. Là, vous voyez, en secouant coin comme ça. Là. Comme ça, ça ressème un peu spontanément quand même à côté, là, dans la serre. Et vous voyez. Bon, il reste encore le duvet des graines. Mais il y a pas mal de petites graines de salade. Bon, elles sont à peu près sèches. Il faudra que je les laisse. C'est pas compliqué, hein. vous voyez, ça, ça tombe de rien. Après vous pouvez séparer les... les petits plumeaux si vous voulez mais c'est pas très gênant pour le stockage vous voyez quand même il y a il y a de quoi faire il y a de quoi faire c'est celle-là je vais les arracher pour laisser la place aux tomates c'est là celle là tant pis elle est pas mûre mais vu le nombre de plumeaux là ça c'est mûr voilà bon, il ya encore une fleur qui est pas ouverte tant pis on les petites tomates du coup j'en profiter si vous vous souvenez pas, c'était les mini tomates, ça. Trois pires escapées qu'on aurait pu pas rempoter. Et surprise, elles sont déjà. Ça c'était très en retard par rapport aux autres. Bon là, c'est vrai qu'on est dans la serre. Du coup, il y a des petites là qu'on avait semées en retard qui vont prendre la place des laitues. Je vais vous reprendre face caméra. Bon, du coup, encore une autre vidéo demain. Et je vais passer un mois d'août un peu calme au niveau vidéo. Il y aura peut-être un ou deux lives. Ce que je vais faire, je vais rendre une petite visite. Vous verrez dans le mois d'août sûrement un live. Mais là, je vais prendre des vacances. Bon, j'ai quand même tourné quelques vidéos, mais je vais aller monter euh, courant septembre, je pense. Moi, bon, je vais vous souhaiter quand même euh, de bonnes vacances, si vous y êtes, ou, ou bon travail. Et je vous dis à bientôt.